Yop tout le monde, c'est l'idée les gars, j'espère que tout le monde va très bien, nouvelle vidéo en véhicule banalisé aujourd'hui les gars, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va faire quelques contrôles mais pas beaucoup parce qu'aujourd'hui on est plus dans les quartiers, voilà si vous avez regardé, avant que la vidéo commence, surtout les gars n'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux qui se trouvent en description, et à mettre un compte Instagram et oui, à mes deux comptes Instagram parce que euh, j'en ai un où vous avez toutes les actus euh, des vidéos YouTube. Et un où vous avez euh, et un compte euh, qui est basé sur la gendarmerie. Donc euh, aujourd'hui, les gars, avant que la vidéo euh, ait commencé, j'ai fait une petite mise en scène. Donc j'imagine un petit truc dans ma tête. D'ailleurs, toute la vidéo va être imaginée aujourd'hui. Euh, donc il euh, y a un mec euh, en t-shirt euh, violet, j'avais reçu un dossier. Un mec en t-shirt violet et en débardeur blanc, ces deux personnes sont recherchées morts ou vifs. Donc du coup, nous le but c'est d'essayer de les arrêter, donc de les taser. Euh, et si ça nous tire dessus, bah du coup, euh, c'est de les buter. C'est de les tuer, donc ils sont recherchés morts ou vifs. Donc du coup, on, comme c'est principalement des personnes de quartier, bah faut qu'on aille voir, bah dans les quartiers donc euh, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, j'ai imaginé un petit truc, c'est que le taser, il tue. Donc nous, comme le taser, il tue, on va faire comme si dès qu'on tasait quelqu'un, on l'avait arrêté, d'accord Donc ça, c'est ce que nous, on va faire. Donc dès qu'on tasse quelqu'un et que le mec, il meurt, c'est qu'on l'a arrêté, d'accord Donc du coup, un mec en t-shirt violet et en débardeur blanc, un t-shirt violet, euh, grand t-shirt violet, quoi, qui dépasse... Donc, là, débardeur blanc. Ouais, mais non, c'est pas ce genre de débardeur. Parce que les gars, ça va bien évidemment partir en fusillade, j'imagine, si je les tasse. Donc, t-shirt violet, là. là. Là, là, là, là, là, là, les gars. Là, là, là, là. Ouais, euh, t-shirt violet, les gars. T-shirt. Euh. Quand je parle des débardeurs blancs, les gars, c'est les petits débardeurs. Donc, euh, j'ai un petit doute là, si c'est lui ou pas. Je vais refaire un autre tour. Ils disent débardeurs blancs. Je vais essayer de choper le mec en débardeur. Je pense que. Déjà, ça va partir en fusillade direct. Même pas une question qui va se poser. Ah, attends. T-shirt de non. Donc ce sont bien sûr des mecs de cité hein, que qu'on cherche, ce hein, soit c'est pas des, des personnes lambda qu'on trouve avec un t-shirt violet, je tiens quand même à le préciser. Oh là par là les gars, on a une plutôt belle entrée là. Ouais ouais ouais ouais ouais. On a une belle entrée, on peut essayer de, on peut essayer de faire quelque chose. Ouais ouais ouais, ouais ouais ouais ouais ouais. On peut essayer de faire quelque chose. Si je passe par là. Et que je passe par là. On peut rentrer sans se faire avoir. Donc ça. Ah, merde, je voulais sauter dessus. Mais oh, j'ai pris une balle. Les gars, regardez. J'ai pris une balle, non Je rigole pas. J'ai vraiment pris une balle, je crois. Je sais pas si ça cherche déjà à me tirer dessus. Non. La t-shirt du lit, il est là. C'est qu'il faudrait que je me rapproche ouf Oh comme j'ai failli me faire cramer ah aussi si je les tape avec la crosse c'est comme si étaient arrêtés je je attendre d'être sur d'être assez proche on l'a eu j'ai l'invincibilité les potes au passage Wow wow wow wow wow wow wow pas pris de balles ça c'est plutôt pas mal attendez mort ou vif des blanc, là ah non c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui les gars c'est pas lui des débardeur blanc aïe aïe je commence à prendre des balles je commence à prendre beaucoup de balles je commence à prendre énormément de balles Ouh. Attendez les gars parce que là on vient de tuer tout le monde mais il n'y a pas un mec en débardeur blanc. C'est pas le mec que je cherche que j'ai buté. Vous savez ce que je vais faire Je vais faire demi-tour. Je vais retourner là où il y avait le là où on avait notre de véhicule. Celui-là je vais le foutre à chaise parce que ils vont se... sinon ils vont se barrer avec. Hop. Hop. Et en plus, les vite teintés, c'est pas autorisé. Et encore moins en noir d'ailleurs. Aïe, aïe! Qui me tire dessus? Qui, qui, qui, qui me tire dessus? Et de où ça me tire dessus? Ça va. Oh, c'est pas tiré, les gars! Ok, ouais, je reste prudent, je reste prudent. Ok, c'est bon. Il a fait un arrêt cardiaque sur le coup. Dès qu'il a mangé la balle, il a, il a fait un arrêt cardiaque, le pauvre. Euh, du coup, je laisse tout ça là. De toute façon, les pompiers vont se charger, je pense. Voilà. Alors, dites-moi, les gars, si euh, vous trouvez euh, mon gameplay RP ou pas. Si vous trouvez que je fais... Oula Si je fais ça assez RP, j'ai percuté ma voiture. Donc, du coup, euh, est-ce que je joue... RP ou pas du tout. Voilà, alors attendez, je suis à 6 minutes 30 d'enregistrement. Est-ce que mon enregistrement s'est coupé Non pas du tout. Donc c'est génial. On va vite se bouger les gars de trouver la deuxième cible qu'on n'a pas trouvé en débardeur blanc. Parce que sinon elle sera trouvée dans la prochaine vidéo. Parce que le débardeur blanc, c'est le seul mec qu'on n'a pas trouvé. Euh, J'essaye de vous afficher, les gars, une photo du mec en débardeur blanc qu'on cherche. Si je voulais pas afficher en début de vidéo. Parce qu'en fait, il y en a qui peuvent croire que c'est les débardeurs comme le mec il a là, là, en face. Mais non, c'est vraiment les débardeurs euh, les débardeurs blancs, mais enfin, je veux dire, euh, vraiment serrés. C'est débardeur blanc comme celui-là, voilà. Il a quoi dans la main, lui Vous voyez le débardeur que ce mec-là est là Il est en noir. Et bah ben, c'est ces débardeurs-là qu'il nous faut. C'est un mec avec ce débardeur-là qu'il nous faut, mais en noir. Et lui, en blanc, pardon. Et lui, il est en, en noir, donc. C'est pas lui qu'il nous faut. Et ils vont me dégager leur véhicule. Hein. Putain. J'aimerais bien le trouver en fait. Parce que je le trouve. Là. là. Là, là, là, là, là, là, là, là, les gars. Je vais me mettre à couvert parce que ça va repartir en fusillade. Et lui, il a recherché mort où vivre, Donc c'est génial. Je vais pouvoir le taser. Euh, je vais juste ouvrir la porte, les gars, derrière. Non, non, non, non, non. Non, non, non, non, voilà, juste sort que ça me mette comme cool, ça. Ok, hop. Débardeur blanc, il est là. Ok, nickel, nickel, nickel, nickel. Aïe, je vais me faire tirer dessus, je vais me faire tirer dessus, tirer dessus. Non, non, non, non, non, non, non. Je serai déjà mort 30 000 fois, les gars. ah hein. oh, non, les gars, le chien, non, je veux pas tuer le chien, moi. Non, non, non, le chien... Je suis désolé les gars, mais... Non, je veux vraiment pas tuer le chien, non, non, non... Et quitte à mettre à découvert, j'en ai rien à foutre, oh, le chien, je le bute pas. Non, non, non, le chien, je veux pas te buter, le chien, je veux pas te buter. Je veux pas buter le chien, moi. Le chien, je veux pas buter le chien. Mais je suis obligé, puisqu'il va finir par sortir une tirer dessus. Ok, donc déjà, les gars, on a une autre cible. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la commenter et partager la vidéo. Sur ce, les gars, et eh ben c'était euh, l'idée. Et si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, les gars, mettez en commentaire. Fusillade. Vous mettez en commentaire fusillade pour voir si vous êtes bien resté jusqu'à la fin de la vidéo, les gars. Sur ce, c'était l'idée, les gars. Ciao